Je pense que le zèbre est une très ancienne espèce. Sinon, comment expliquer qu'il soit en noir et blanc La suite de nos informations. Si des changements brutaux ont bouleversé la planète, c'est très simple. À mon signal, on va tous au camion. Pensez à confiner les animaux. Allez, hop, dans le camion. C'est bien, monsieur Kuziki. Hop Allez, on se dépêche Ouais, ben, bah, je suis en train d'évacuer la wow. Allez, on avance. Ouais, je suis en train d'évacuer la nature. Allez, tous dans les véhicules, même les moches. Vous pensez tous à faire pipi avant de partir, hein Ne te cache pas, toi, je t'ai vu. En tout cas, ne prenez pas trop de risques. Allez, monte dans le camion. Allez, on va tous vous confiner dans un zoo. Je vous promets que si je raconte un jour votre histoire, monsieur Gluziki, je ne parlerai pas du lama. Oui, c'est ça, oui. Vous n'oubliez rien, monsieur Gluziki Attends, Michel, on oublie le couple de. De pangolin. et merde. Aucune girafe n'a été blessée pendant ce tournage. C'était un coup monté. Le girafe. Oh, C'est cool. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Monsieur Kluziki.